Si aujourd'hui tu n'arrives à rien, c'est ta faute. Beaucoup de personnes aujourd'hui gagnent énormément d'argent grâce à cette entreprise dont je veux te parler aujourd'hui. C'est une entreprise qui te permet de garantir un avenir meilleur pour toi et pour toute ta famille environ plus de 600 000 personnes partout dans le monde ont déjà saisi l'opportunité d'appartenir à cette entreprise alors aujourd'hui pour que cela devienne un secret de polichinelle j'ai décidé de te faire cette vidéo ne sois pas de ceux qui d'ici un deux trois ans regretteront de ne pas avoir appartenu à cette entreprise alors peut-être c'est même la dernière vidéo que je fais sur ma chaîne pour parler de cette entreprise parce que son projet est déjà arrivé à terme et l'entreprise a déjà commencé à faire des bénéfices un point positif d'ailleurs pour les heureux actionnaires aujourd'hui est ce que tu veux faire partie de cette entreprise est ce que tu as cette envie de construire un avenir meilleur pour toi et pour toute ta génération alors tu es au bon endroit je te parle donc de Uniski street Technologies qui, à travers Skywalk Community, te donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie de transport qui n'a pas d'un dans le monde. J'ai préparé pour toi une vidéo de 4 minutes qui te résume le parcours de cette entreprise depuis les 8 dernières années. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur le marché du transport. Et l'entreprise a déjà commencé à faire des bénéfices. Si à la fin tu as des questions, n'hésite pas de les poser en commentaire. N'hésite pas de me lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et je laisse aussi en description le lien pour pouvoir t'inscrire et rejoindre cette compagnie. Donc, c'est parti et Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire qu'ils ne savaient pas. En 2014, il était difficile d'imaginer qu'un champ de tir ordinaire serait transformé en un centre de test et de certification à part entière pour la technologie de transport révolutionnaire d'Unsky String Technologies. Grâce à l'idée d'ingénierie du concepteur en chef Anatoly Unisky, quelque chose a été créé en huit ans que les plus grandes entreprises modernes du 21e siècle ne sont pas capables de réaliser. Dès le début, lui et un petit groupe de partisans ont commencé à travailler pour transformer le champ de tir à un éco-technopark, un centre de tests et de démonstration pour la technologie Unisky Strength Technologies en Biélorussie. En 2015, Skyward Community et l'écosystème international de capital spécialisé dans le financement des technologies vertes ont rejoint le projet pour le soutenir. Cela a accéléré le financement du projet. Déjà en 2016, les premiers tests du module de transport à part entière, l'UniBike, ont été effectués sur la piste légère dans l'écotechnoparc. technopark Ceux qui ne croyaient pas à l'existence de transports innovants ont pu donc personnellement dissiper leurs doutes en assistant à un festival éco-démonstratif en Biélorussie la même année. UST Inc. se lance dans la grande course des transports en se présentant à la célèbre foire commerciale de transport InnoTrans Berlin en 2016. Avec plus de 2500 entreprises de 60 pays, 140 premières mondiales, 300 innovations dans environ 130 machines sur une superficie extérieure de 220 000 mètres carrés. La technologie UST a suscité beaucoup d'intérêt et est devenue un point de focalisation pour les plus grandes entreprises, les délégations gouvernementales et des dizaines de milliers de personnes du monde entier. Depuis lors, l'intérêt pour la technologie a explosé. Elle a été massivement reprise par des médias étrangers. Le nombre de délégations visitant léco technoparc a augmenté à plusieurs dizaines par an. Les publications imprimées et en ligne prouvant la technologie ont atteint des milliers. En 2017, des tests intensifs de pistes urbaines et de fret ont commencé et la certification de la structure de transport et de ses éléments individuels a été menée sans problème. La société a répondu aux normes de qualité les plus strictes et a ensuite entré sur le marché international avec confiance, la construction du centre d'essai innovant de Sky Acharja aux Émirats Arabes Unis a commencé malgré la gravité de la pandémie, avec des milliers d'entreprises dans le monde entier faisant faillite, fermant et se retirant du marché. U.S.T. Inc. a une fois de plus prouvé sa capacité à résister à toutes les crises et difficultés mondiales, renforçant sa position sur la scène internationale. En 2019, le premier transport de passagers sur la piste légère a été présenté, et en 2020. La certification active aux Émirats Arabes Unis a commencé. Juste un an plus tard, des contrats pour quatre projets ciblés ont été annoncés. En 2022, les dernières étapes de tests de voie de fret ont commencé. Et il ne fait aucun doute que nous verrons bientôt un véhicule de fret en action, suscitant un vif intérêt de la part des clients potentiels dans les grandes entreprises du monde entier. Grâce à un financement acte régulier et au soutien des partenaires du monde entier, au potentiel solide des ressources humaines, du stream String Technologies et à une approche de gestion solide. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de 86 bureaux de conception, 36 bâtiments et installations, plus de 3000 unités de machines et d'équipements, ainsi que 36 hectares de centres de démonstration et de certification et 6 complexes de transports complets, comprenant des voies de transport de passagers et de fret, des supports d'ancrage, des stations de fret démontrant le potentiel des complexes de transport et d'infrastructures Les rapports financiers annuels, la clarté juridique, la transparence de l'entreprise et sa capacité à résister aux crises mondiales, ainsi que la nature ciblée du financement qu'elle attire, sont toutes des garanties claires de succès sur la scène internationale. Les 14 étapes du développement de l'entreprise ont été franchies et une dernière, 15e étape se profile, à la fin de laquelle L'entreprise démontrera son potentiel financier pour de bon. Vous pouvez encore aujourd'hui devenir copropriétaire des solutions de transport innovantes d'UST en obtenant des parts dans l'entreprise à des conditions favorables avant son entrée sur le marché international. Rejoignez aujourd'hui un projet sécurisé sable et en croissance du 21e siècle et sécurisez ainsi votre avenir financier avec Uniski String Technology Inc.